Tu m'as appelé comment..? Maigrichon..! Maigrichon..? Mmh. Vas-y répète encore comment tu m'as appelé..! J'ai dit Maigrichon..! Donc tu veux vraiment que j'envoie ces photos à ta femme hein? C'est ça..? C'est ça..? Non Comment ça... tu m'as appelé? appelé..? Répète comment tu m'as appelé..? Vas-y..! Tu m'as appelé comment..? Répète..! Non c'est bon.. C'est bon.. Comment Combo. tu m'as appelé..? Non Combo c'est bon.. N'envoie pas les photos s'il te plaît. Ma femme est enceinte.. Elle risque d'avoir des problèmes graves.. Arrête c'est bon..! Bon. Comment tu m'as appelé J'ai rien dit, je t'ai appelé Combo. Je préfère. Je préfère. Écoute, tu sais ces photos-là, je vais bien les conserver. Bien les conserver, je vais même les mettre dans ma valise. Et ces photos vont me servir plus tard sur plusieurs choses pour ton information. Je te laisse comme Natahaï. On va vous embrasser. Bon. Je veux vraiment avoir des sacrés problèmes avec ce combo là. Franchement, il ne restait plus que ça. Voilà, il ne restait plus que ça. Il cherche la petite bête pour me mettre dans la merde. Il cherche la petite bête pour me séparer de ma femme. Il ne cherche que ça. Voilà. Voilà. Chérie Oui ma chérie, Faida mon amour, <rire> avec toi, franchement, oui. Il faut qu'on parle. Oui, parler de quoi Je t'écoute. En fait, euh, j'ai une cousine qui vient de Mada. Oui Est-ce qu'on peut aller la chercher Si tout va bien, elle arrive cet après-midi. Oh, quelle question ridicule Bien sûr que je t'amène à l'aéroport pour aller chercher ta cousine, mais c'est avec un grand, mais grand, grave plaisir. Tu sais qu'avec toi, tout ce que tu demandes, c'est oui. C'est même pas la peine de demander, c'est toujours oui. Chérie. Oui. C'est pas à l'aéroport, c'est plutôt par la voie maritime. Mais il y a des bateaux qui arrivent de Mada qui amènent des passagers ici à Mayotte? Par les bateaux. Plutôt par quoi ça Quoi Ta cousine arrive à Mayotte Par quoi ça Chérie, non. Non, non, non, non, non. Dis-moi, non, ne me dis pas que je rêve là. Tu vas pas me mettre dans la merde avec la police et la gendarmerie. Tu sais comment ça se passe à Mayotte, chérie Non. Ha. Non, non, non, non. non. Chérie... Je suis désolée. Non, tu iras toute seule, chérie, s'il te plaît. Tu iras toute seule. Ne me mets pas dans la merde avec la police ou la gendarmerie, s'il te plaît. Tu sais, moi, j'ai déjà assez de problèmes avec Brigade Max. Maintenant, tu ne vas pas me mettre dans un autre problème, s'il te plaît, ma chérie. Chérie, s'il te plaît. Est-ce que... Est-ce que, est que... Mais attends, réfléchis un peu. Si jamais le Brigade Max, là, il entend ça, que moi, Combo, je vais chercher... Je sais pas. Un clandestin qui vient de Madagascar. Mais c'est ma je... cousine. Chérina, tu iras toute seule. Non, désolée. Écoute, regarde-moi. Tu sais, je n'étais même pas d'accord pour qu'elle vienne ici en croissant. Mais c'était déjà trop tard quand elle me l'a dit. Je ne peux pas l'abandonner car elle connaît personne ici à part moi sa cousine. S'il te plaît chérie. Je te comprends chérie, mais est-ce que tu es consciente de la gravité de ce que tu es en train de faire si jamais la police ou la gendarmerie te chopent, Tu es consciente de ça? Oui je sais chérie, mais je n'ai pas les choix. Ne me laisse pas y aller toute seule s'il te plaît. On peut aller chercher ma cousine. Hmm? S'il te plaît. S'il te plaît, chérie. Oui, mais à une seule condition. C'est quoi ta condition Que ça ne se reproduise plus et que ça ne devienne pas une habitude. le risque de faire venir clandestinement des gens à Mayotte peut nous exposer à, à, des, à, à, des, à, à, à des sanctions pénales chérie